Coucou Ah, c'est pas prévu, hein Mais bon, je suis là, je vous attends, ne vous inquiétez pas, je ne partirai pas, nous allons rester un petit moment ensemble, parce que la peur n'évite pas le danger. Et par rapport à tout ce que j'ai en retour, vous avez extrêmement, extrêmement peur. Cela s'entend. Donc bonjour à celles et ceux qui sont en train d'arriver Hop. On va passer un petit moment ensemble. On va discuter, discuter un petit peu parce que hier soir nous sommes sortis et nous avons. Non. Nous n'avons pas lancé le débat. On nous a lancé le débat. <rire> Je rétablis la chose. On nous a beaucoup lancé le débat, beaucoup de personnes, quand ils rentraient, parce qu'ils savent euh, ben, qui je suis, là où nous allons. Et ils étaient tous, tous, tous, tous, tous, tous, tous, tous dans l'inquiétude, dans une... Moi, bon, un certains terrorisés, vraiment terrorisés. Et euh, beaucoup, euh, ce matin, dans les commentaires sur VK, notamment, vous vous inquiétez. Voilà. Donc, ça, j'ai envie de vous dire, malheureusement, c'est normal. C'est tout à fait, c'est une réaction qui est logique. C'est une action qui est justement, en plus de ça, sereine. Sereine, parce que si vous n'aviez pas peur, ça veut dire que vous vous en foutriez, mais alors, mais royalement, comme certaines personnes. Je vais aller me chercher une bouteille d'eau parce que je, je pense que j'ai beaucoup de choses à, à, à dire pour vous aider, pour vous rassurer. Ce n'est pas de la voyance, attention, ça va être de la logique. On va discuter ensemble. Vous allez écrire, je vais vous répondre. Et nous allons discuter comme ça entre nous. Je suis là un petit moment avec vous pour vous rassurer. Je ne peux pas faire mieux que de vous rassurer et temporiser votre angoisse qui est en train de s'accroître et j'ai envie de vous dire, elle est normale. Voilà. Je vais aller me chercher à bord, j'ai très, très soif. Voilà, le temps qu'elle le filtre, du coup. Hop là Alors, de rien, <rire> de rien. Mais de rien, je suis là. Vous savez, ça fait des années que, vous êtes, que je suis là. Ça fait des années que j'aide les personnes, directement ou indirectement. Euh, pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'aide aussi, sans me dire, sans me vanter, et c'est comme ça. Alors, euh, je vais vous faire le résumé d'hier soir. Donc, hier soir, donc, nous étions ben, chez Camille, hein, comme tous les week-ends. Donc, on y va ou le vendredi ou le samedi, on ne sait pas. On voit, on gère en fonction de, de notre état et de la semaine et en fonction aussi si les petites veulent venir ou pas. Euh, hier soir, du coup, pour le coup, nous y sommes partis que tous les deux. Mais fort heureusement que nous étions que tous les deux. Mais vraiment fort heureusement, parce qu'on a passé la majorité de la soirée, c'est pour ne pas dire la quasi-totalité de la soirée, il y a une partie de la nuit, à rassurer les gens, à leur expliquer que c'était normal ce qui était en train de se passer. C'est normal pourquoi? C'est normal parce que euh, ça fait des années, au-delà au de la gouvernance qu'on a depuis cinq ans, cela fait extrêmement longtemps que l'on nous mène en bateau. Euh, on a pour beaucoup d'entre nous, je m'inclus dedans, ouvert les yeux il y a quelques années, et plus on creuse, plus on cherche, plus on se met tout le temps le, la question du pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, et on va chercher. Et en cherchant, on trouve des réponses. Bon, des fois, on se vautre, hein, des fois dans la réponse, on s'étale. Mais tant mieux, tant mieux de s'être cette, éclaté, de s'être étalé, de s'être trompé. Le tout, c'est de reconnaître son erreur, de s'être vautré. C'est la plus belle. Forme de courage qui puisse exister encore en ce monde-là aussi euh, intellectuellement parlant et énergétiquement parlant. Parce que le fait d'avouer de s'être trompé nous permet de grandir, d'évoluer, d'évoluer et de comprendre notamment notre erreur. J'ai encore ce mot. Décidément, c'est un truc de fou. Trois jours que j'ai le mot nonobstant dans la tête. Je suis allée chercher la définition parce que vous comme moi, c'est pas des mots qu'on utilise régulièrement. Euh, je vous le scinde, je vous le fais en raccourci le non-obstant. Euh, ce qui doit arriver, arrivera. Voilà. <rire> on ne peut pas arrêter quelque chose ou quelqu'un. Non, alors, vous allez arrêter d'écrire « j'ai peur », ça me fait peur. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, hier, c'est ce qu'on a expliqué également aux personnes qui étaient là-bas. C'est également la conclusion que nous, on en a déduit. Que ça soit lui qui soit remis. Et je vous dis le mot volontairement remis. Inévitablement, il va y avoir énormément de choses qui vont bouger le soir même dans toute la France. J'ai quand même cette notion, et je vous l'ai dit, même si j'ai minimisé la donne, je vous l'ai dit pour vous préparer, euh, il va y avoir des manifestations et j'ai le mot émeute. Si c'est elle qui est élue, et je mets le mot élu sur elle, sur lui je mets le mot positionné. sur elle je mets le mot élu, il y aura des manifestations le soir même, il y aura des émeutes également. Que ça soit l'un ou que ça soit l'autre. Si c'est lui, si c'est monsieur, c'est la France entière. C'est vraiment c'est la France entière qui, qui, qui en a marre. Que ça... Et ça va dans toutes les cases. Ça va des personnes qui sont handicapées, des personnes qui sont au foyer, des personnes qui sont au RSA. Des personnes qui sont au chômage, que ce soit des ouvriers, que ce soit des salariés, que ce soit des, des, des, des, des, des petits entrepre en, en, entrepreneurs, que ce soit des PME, que ce soit des, des PMI, que ce soit également des gens dans la justice, des, également des personnes dans la police, des personnes dans l'armée, euh, dans, dans, dans le soignant, dans toute catégorie confondue, toute personne, toute personne sera touchée si c'est lui qui est remis. Si ce pas lui qui est, re qui est remis, si c'est elle qui est élue, inévitablement, il va y avoir un bordel monstre. Parce qu'on a diabolisé cette femme, on lui a mis l'étiquette de son père sur elle. Elle a des propos qui sont quand même assez virulents. Il faut arriver à comprendre aussi certaines choses venant d'elle. Attention, ce n'est pas de la propagande pour Marine Le Pen, ce n'est pas de la propagande contre Emmanuel Macron, c'est tout simplement, et ça à titre personnel, je ne vous demande pas de me suivre dans ce que je vais dire. Je vais vous expliquer ce qui résonne en moi. Attention, je ne vous demande pas de me suivre là-dedans. Chacun son opinion, chacun sa façon de penser, chacun son désir et chacun son, son, son envie de voir les choses. Je n'essayerai pas de vous convaincre, de ne pas aller voter, je ne n'essayerai pas de vous convaincre d'aller voter. Vous faites ce que vous devez faire en votre âme et conscience. Lui, on sait tout ce qu'il a, toutes les casseroles qu'il a aux fesses, toutes sans exception. On l'a vu, j'ai cette chance ou ce malheur de me réveiller avant même le coq le matin, à 5h, je suis debout. C'est une horreur. Je préfère vous le dire, à 5 heures, je suis debout. Et j'y couché très tard. C'est une horreur aussi. Même hier soir, en se couchant 3h du matin, à 5h, j'étais debout ce matin. Je pète un câble. J'arrive plus à dormir et plus du tout. Non pas que je suis inquiète. C'est même pas de l'inquiétude, ni de l'angoisse, ni, ni de la peur. C'est tout simplement que je j ai, j ai pas sommeil. Je n'ai plus sommeil. Mon sommeil a disparu. Totalement disparu. Je ne sais pas où il est passé. Chose à part. Et tant mieux, parce que ça me permet de bien réfléchir, de bien chercher, d'être au calme pour pouvoir faire ce que j'ai à faire euh, au niveau de mes recherches. Je suis allée chercher et je vous invite également à le faire. Vous pouvez le faire pendant la vidéo. Tiens, Vous ouvrez un onglet, vous ouvrez une page. Donc, pour ceux qui sont sur Toggo, ceux qui sont sur Google, ceux qui sont sur Firefox, ouvrez une page. On va le faire ensemble. Voilà, là, je pense que votre page est ouverte. Dans votre barre de recherche, vous tapez Emmanuel Macron sous le mandat du président Hollande. Je vous laisse le temps d'écrire. Je vous laisse le temps de, de, de chercher. Quand c'est OK pour une partie, de, une partie vous me marquez OK dans les commentaires et je vous explique. Un truc après. On va faire les choses ensemble. On va faire choses les uns derrière les autres. Non, c'est pas terrible les insomnies justement, Faye, parce que ça me permet de faire plein de choses à côté. Moi, je ne le prends pas négativement, je le prends positivement, parce que ça me permet d'avancer sur plein de choses que je ne peux pas faire la journée justement, intellectuellement parlant. Ok. Allez, j'attends encore quelques-uns qui me marquent « Ok » quand vous avez ouvert la page. Et c'est vous qui allez travailler, c'est vous qui allez écrire pour pas que moi, je vous mets... Je vous dis, ouais, mais elle veut nous orienter, nous diriger. Non, non, vous allez voir. Non, non, j'ai pas d'hypertension, Isabelle, du tout. Contraire, je vais très bien. <rire> c'est tout simplement, pour l'instant, j'ai pas de sommeil. OK, donc, vous êtes quelques-uns à avoir mis OK. Donc, les personnes qui ont mis OK, euh, je vous invite à ouvrir les liens où il y a les dix lois qui ont été validées durant le quinquennat de M. Hollande. Et si c'est possible, vous faites le copier-coller, -coller, excusez-moi, des liens, et vous les mettez dans le chat, et je vais les montrer au fur et à mesure. Alors, la coupe, elle est rigolote, le temps que les liens arrivent. En fait, hier, je me suis lavé la tête, comme, Heureusement, on se lave la tête. Et il me restait de la mousse. En fait, je voulais euh, mettre un produit pour… Euh, parce qu'on fait le produit avec l'ortie, le, euh, le thym et le romarin. Et là, j'ai dit, attends, j'ai envie de me faire un peu friser les cheveux. Donc, j il me reste une mousse. Je l'ai secouée, je l'ai bien rincée et tout ça. Et j'ai mis la mousse. En fait, ça n'a pas du tout moussu. Ça n'a pas du tout fait friser. Mais par contre, ça avait fait un effet mouillé toute la soirée. Ça faisait super sympa. Ben, ben là, je ne me suis pas coiffée. Du coup, j'ai tout laissé comme ça. Un <rire> bon, bordel. Bon, ça, ça fait pas doux. C'est, c'est dégueulasse au toucher en fait. Ça fait joli visuellement, mais c'est dégueulasse au toucher. Donc pour ceux et celles qui ont trouvé dans votre bas, dans, dans les liens les dix lois qui ont été mises durant le quinquennat de Hollande, si vous pouvez mettre le lien dans le chat, allez-y mettez-les et moi je vais les, je vais vous les mettre, euh, je vais vous les mettre en bas. Là, vous avez vu, il y a marqué Discu euh, comme ça plutôt discute entre. Oh, c'est dur, ça l'inverse. C'est bon. Discutons entre nous. Attendez, je vais enlever le, le, le commentaire d'en dessous. Voilà. Vous allez voir, c'est si, euh... Je vais juste vous faire un petit rappel de certaines choses parce qu'on diabolise quelqu'un alors qu'on ne devrait pas spécialement autant la diaboliser. Hein. La peur n'évite pas le danger. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé d'aller réécouter certaines de mes prédictions bien précises. Deux, d'écouter de, la conférence des presses de Didier Raoult et d'écouter le débat. Bon, je sais qu'il y a des personnes, c'était trop long, ils ne l'ont pas fait. Bon, je comprends, c'est tout à fait normal, chacun a sa vie. Donc voilà. Bon, bah, apparemment, vous avez, vous avez du mal à, à, à trouver le truc. Bon. Comme pas, je ne veux pas ouvrir une autre, une autre page, je voulais que ce soit vous qui le fassiez. Alors, dans, les, euh, dans ce que j'ai trouvé, donc euh, pendant le débat, M. Emmanuel Macron a dit droit dans les yeux à Marine Le Pen que durant le mandat de Hollande, il n'était pas ministre des Finances. Non, certes, il était ministre des Économies. Il a joué avec les mots. est que vous voyez le, la, la tendance Il n'est pas le ministre des Finances, il est le ministre des Économies. Oui, ça, ça a mourir de rire. Donc du coup, il a créé la loi Macron. Dite la loi poubelle. Je vous le jure, hein, c'est écrit comme ça. <rire> c'est écrit textuellement, comme ça. La loi Macron, dite la loi poubelle. Cette loi, quand on, la, quand on la lit, je vais vous mettre, regarde, hop, donc on va marquer loi Macron. Hop, je vais juste vous copier ça coller, entrer, voilà, je vous l'affiche, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques vise à libérer l'activité partout en France et dans tous les secteurs. Manuel Valls et Emmanuel Macron ont présenté le projet. Alors, <rire> là où, là où c'est rigolo c'est un projet qui est monté au Sénat, qui n'a jamais été voté par qui que ce soit, mais qui a été imposé par un 49-3 par Manuel Valls. Vous vous en rappelez ou pas Je sais, Ruby, c'est pour ça que je vous dis, c est, c est, il a joué avec les mots. C'est pour ça que j'ai fait un blanc. Voilà, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Je ne suis pas, je n'étais pas ministre des Finances, hein. Il n'a rien dit d'autre. Non, tu étais ministre des Économies. Je ne suis pas le ministre de la Santé, je suis le ministre de la Guérison. Pardon Je ne veux pas qu'on m'écrive ce qu'ont dit mes confrères et mes consœurs, s'il vous plaît, parce que là, ce n'est pas de la voyance, là, c'est tout simplement euh, un rappel de certaines choses. Voilà, donc dites la loi travail. La, la, la loi travail consiste en quoi Alors, on ouvre l'onglet gouvernement.fr sur la loi pour la croissance. L'activité, l'égalité des chances économiques. Alors, ce que je fais, c'est que moi, je vous mets le lien et dans le chat, et affiché ici, c'est sur le gouvernement.fr, action, la loi pour la croissance, l'activité, l'égalité des chances économiques. La loi s'articule autour de trois grands principes. libérer. « Investir et travailler » Elle ne seul qu'un seul intérêt, l'intérêt général. Vous voyez, là, je ne vois pas vos commentaires. Hein. Je suis sur le site, je suis en train de lire. « Un an a passé depuis la promulsion le 7 août 2015. Plus de 1500 emplois ont été créés dans le secteur du transport par autocar. » et 3,8 millions de passagers ont été transportés dans toute la France. Aujourd'hui, 180 villes et aéroports sont servis par 715 autocars assurant quotidiennement les liaisons au sein de l'Hexagone. Un pilier très important de la réforme des progressions réglementées du droit est rentré en vigueur le 1er mars 2016. Alors, comment ça s'est passé Il y a eu le Conseil des ministres en décembre 2014. C'est passé à l'Assemblée nationale en février 2015. Ça s'appelle le tout pour l'emploi, le 9 juin. Responsabilité d'adoption promulguée, le 16 juin, le 10 juillet et le 7 août. Le bilan, le 14 juin 2016 et observatoire du commerce, le 27 juin 2016. Je vous rappelle que cette loi, cette loi-là, elle a été imposée si vous, si vous cliquez sur le lien que vous allez lire par la suite ce qui est donné, vous verrez que dedans, ben on parle du travail le dimanche, les heures supplémentaires à rallonge, et ainsi de suite, ainsi de suite. En attendant, son bilan par rapport à cette loi, à l'heure d'aujourd'hui, est catastrophique. <rire> Je ne peux pas mieux dire. Je ne peux pas mieux dire. C'est catastrophique. Oui, effectivement, effectivement, pendant son quinquennat, M. Emmanuel Macron, il a promis qu'il y aurait une baisse du chômage. Effectivement, il y a une baisse. Un grain de riz dans un, un paquet de 10 kilos. C'est un grain de riz dans un paquet de 10 kilos. C'est tout ce qu'il y a. Parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant son quinquennat Il faut le se rappeler aussi, ça aussi. Les personnes qui étaient en fin de droit ont été radiés dans les recherches d'emploi. Ils sont passés au niveau RSA. Il y a aussi cette loi qui vous oblige, oblige, pour les personnes qui sont au chômage, d'avoir la possibilité de refuser deux propositions d'emploi, mais pas la troisième. Même si ce n'est pas votre secteur d'activité, même si vous n'avez pas les compétences, même si, si ce n'est pas rémunéré à la hauteur de vos dépenses mensuelles, vous êtes dans l'obligation de la prendre. Sans ça, vous êtes radié du pôle emploi. Allez vérifier ce que je suis en train de vous dire, si vous me croyez ou pas, et vous verrez. Allez-y, ouvrez une page sur votre moniteur de recherche et vérifiez ce que je viens de dire. On discute comme ça. Si je me plante, je me plante en direct et vous me, et vous me, me rattrapez tout de suite dans la, dans la chose. Si je ne me plante pas, vous me marquez « OK ». Allez vérifier au lieu de me croire sur parole. Allez vérifier en même temps. Vous ouvrez une page Google et vous allez vérifier ce que je viens de vous dire. Vous allez voir comment fonctionnent les recherches. C'est comme ça qu'on qu fonctionne. On se pose des questions. On se rappelle de quelque chose. On va et on fait « Ah oui, ding, ding, ding, ding, ding. » Donc, Sandra, je me permets de mettre ton commentaire. Exactement. Et ça, c'est une personne de Pôle emploi qui me l'a dit lors de ma formation. De plus, les demandeurs d'emploi seniors, on leur propose du travail. Et ça, c'est une, cli une cliente euh, abonnée qui me l'a confirmé. Il y a eu un poste qui avait été donné. Je lui ai envoyé et elle m'a dit je te le confirme. Les personnes seniors qui sont demandeuses d'emploi, des propositions d'emploi vous sont faites à mi-temps et vous êtes dans l'obligation de les prendre. Vous n'avez pas droit à trois chances, vous n'avez qu'une chance. Et en plus, c'est du travail avec forte pénibilité pour vous décourager. Entre parenthèses, pour ma part, dans mon ressenti, pour vous humilier. Voilà, Marie-Laure, elle confirme aussi ce que je dis. Donc voilà, donc en fait, le taux de chômage en baisse, non, il n'y a pas un grain de gris dans les 10 kilos. Il y a 3 kilos de plus dans les 10 kilos, en fait. Il y a 3 kilos de plus, pourquoi Par rapport au confinement, par rapport aux fermetures de magasins, également, par rapport à tous les crédits qui ont été pris par les sociétés ou les entrepreneurs qui sont dans l'impossibilité de pouvoir rembourser et qui sont dans l'obligation de fermer leur structure ou de faire un dépôt de bilan. Parce que ça aussi, ce que vous ne savez pas, c'est que les personnes, les entrepreneurs, donc les micro-entreprises, les libéraux, toutes les personnes qui travaillent individuellement, qui ne travaillent plus, ne rentrent pas dans la case demandeur d'emploi. Ça aussi, vous devez le savoir. Il n'y a pas de cotisation chômage quand on est à notre compte. Il y a zéro. Donc, du coup, vous rentrez automatiquement dans la case RSA si ils estiment que vous avez droit à toucher le RSA. Les soignants, les 15 000 soignants qui ont été limogés, ne rentrent pas également dans la catégorie demandeurs d'emploi. Ils sont dans la catégorie RSA. Voilà. Donc, euh, et ça, quand vous écoutez le débat, pas qu'une fois, c'est chiant, hein, mais il faut l'écouter plusieurs fois et relever tous les points. Bon, maintenant, c'est un peu trop tard pour le faire pour certaines personnes. Mais il faut relever tous les points et se rendre compte. Repartir en arrière. « Ah, t'as dit ça, attends, on va aller le vérifier. »« Ah, t'as dit ça, on va aller le vérifier de son côté. » Mais également faire la même chose, l'entièreté de ce que, ce que dit également Marine Le Pen. Elle, elle a rien, elle peut rien prouver parce qu'on on lui a jamais laissé la moindre chance. Donc là, ce sont que des paroles. Ensuite, il y a un truc qui me fait quand même halluciner parce qu'on dit que euh, le Rassemblement national, c'est euh, bon, l'étiquette de Jean-Marie Le Pen, donc du racisme. Alors, je vais mettre un, à titre personnel, un frein, pas un frein, un frein. Vous savez que j'ai une très grosse communauté, que ce soit sur les réseaux, même en dehors. Et là où nous étions, il y a... Une maman musulmane qui vient sur régulièrement, qui est pratiquante. Voilà, Elle vient quand même, euh, elle est seule, elle est veuve, donc elle vient se détendre. Et hier, en discutant, je suis restée sur le cul. Je vous le jure, je suis restée sur le cul. Elle m'a sorti je voterai Marine Le Pen. Et pour rigoler, je dis, mais tu n'as pas peur qu'elle te dise de ne pas mettre le voile. Je lui dis, qu'est-ce que j'en ai à tarer Elle a dit, en attendant, la seule qui peut nous aider, en fait, c'est elle. « Que voulez-vous rétorquer à ça ?» Et ce n'est pas la seule que je connais dans, cette, dans, dans ce cas de figure-là. Ce n'est pas la seule que je connais. Elle a dit « C'est la seule qui peut, qui peut nous aider. » Et elle a dit « Et on en a marre, dans la communauté, on en a marre qu'on nous prenne avec notre faciès, nos us et coutumes et notre religion, et qu'on se serve de ça, pour créer des discordes entre tous les citoyens de France, elle a eu un discours hier soir électrique, très ouvert, très grand, rempli de bon sens et surtout rempli d'amour. J'en ai les larmes aux yeux en vous parlant, hein, je suis désolée. Elle m'a sidérée. Elle m'a sidérée, je vous le garantis, j'étais bluffée sa manière de parler. c'est en parlant avec des gens, en fait. c'est pas en lisant que des commentaires sur les réseaux qui parfois sont remplis de colère, et c'est normal à juste titre, mais avec des gens, quand on est dans une notion de dilettance où les tensions sont relâchées, c'est et là, vous vous rendez compte qu'en fait, ben non, on diabolise quelqu'un qui, n'est dans la communauté où elle est censée être diabolisée, ne l'est pas tant que ça, parce que c'est une personne, cette dame, qui est allé se renseigner, qui est allé lire, qui est allé essayer de comprendre et qui n'a pas écouté bêtement les choses. Bêtement. Et pourtant, c'est des personnes qui écoutent la télé, c'est des gens qui regardent BFM. Parce qu'on leur a posé quand même la question. Ils écoutent BFM. Mais pour autant, ils disent eux-mêmes, pour vous dire à quel point ils sont quand même assez réfléchis, on ne croit pas tout ce qu'ils nous racontent. Je me permets de mettre ton commentaire, Isabelle. Donc, malheureusement, il y a des personnes qui vont voter Emmanuel Macron. Je vous le garantis qu'il y en a qui vont voter demain Emmanuel Macron. Il y en a discuté hier soir. Et on va en discuter là. Et vous allez me dire je sais que déjà, vous n'allez pas le comprendre. Mais essayez de vous enlever votre colère, votre peur, votre envie de tout contre lui et d'écouter ce que je vais vous dire. Parmi les membres qu'il y avait, il y a une dame qui nous a expliqué qu'une de ses sœurs habite à Paris, qui a énormément travaillé, qui a énormément gagné d'argent, qui, qui est loin, mais loin, loin, loin d'être dans le besoin qui n'est pas du tout inquiète côté financier, qui n'est pas du tout inquiète niveau santé, qui n'est pas du tout inquiète côté patrimoine, qui n'est pas du tout inquiète par rapport à tout. Elle s'inquiète de rien parce qu'elle n'a pas du tout la même vision que nous qui, tous les mois, on va essayer de conjuguer avec l'argent que l'on a pour aller plus ou moins à la fin du mois selon, selon les personnes qui devons conjuguer également à éviter de tomber malade pour ne pas manquer le travail, pour ne pas perdre d'argent. Qui, qui également, on va conjuguer pour acheter le minimum d'affaires pour qu'elle dure le plus longtemps possible, et ainsi de suite. Elle, elle n'est pas dans cette cas de figure-là. Et elle lui a dit ouvertement à sa soeur, « Mais moi, je vote Emmanuel Macron, il ne me dérange pas. » quand on en a discuté entre nous Ben oui, c'est logique. Il n'y a rien qui te perturbe, il n'y a rien qui te touche dans, leur, dans les lois qu'il est en train de proposer. Il n'y a rien qui te touche. Au contraire, au contraire, tu gagnes de l'argent et tu vas encore en gagner plus de l'autre côté. C'est pas bon Mais tu vas en gagner plus. Grâce à qui <rire> Grâce aux lois d'Emmanuel Macron. Mais les lois d'Emmanuel Macron, ils vont toucher qui Les gens comme nous. Et l'argent que tu vas gagner, ça va être grâce à nous. C'est-à-dire, c'est les pauvres qui vont devoir encore plus serrer la ceinture pour que toi, ton portefeuille grandisse plus. C'est un truc de fou Dit, après, j'ai dit, mais c'est complètement logique, en fait, son truc. C'est logique. Donc, les gens qui n'ont pas de soucis financiers, médicaux, immobilier, sur super longtemps, très, très, très, très, très longtemps, c'est sûr, ils vont aller le voter. C'est sûr. Mais est-ce que c'est une majorité d'entre nous du moins d'entre eux. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce à contrario, des personnes qui sont également sur un plan financier agréable, mais qui ont été montrées du doigt il n'y a pas si longtemps que ça, il y a trois ans en arrière, quand nous étions, nous étions tous dans la rue, tous secteurs d'activité confondus par rapport à la loi retraite, ces personnes-là, en activité, qui gagnent énormément d'argent, ces personnes-là ne voteront pas Emmanuel Macron, j'en ai parlé avec quelques-uns. Alors certains ne voteront pas non plus Marine Le Pen, ils resteront dans l'abstention. Et à juste titre, parce qu'ils ont dit, si on le remet lui, on sait qu'on est foutu dans tous les sens du terme. Tous les sens du terme, financier, médical, éducatif et liberté. Et si je vote elle, c'est la guérilla. Parce que des gens ne comprennent pas. Et elle a l'étiquette de son père. « Tu racisme », la fermeture d'esprit. Alors, la peur n'évite pas le danger. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Il vient à être promu, posé, remis, imposé. La France est retournée, elle vient être élue, la France est retournée. On a été nombreux à vous dire qu'il va se passer quelque chose. Donc oui, beaucoup le sentent. Il y a des collègues, des consoeurs et des confrères qui ont capté quelque chose. Il va y avoir des choses, c'est inévitable. Il ne faut pas être voyant, il ne faut pas être médium. C'est de la logique. C'est de la logique, c'est du bon sens en fait. C'est que du bon sens. Et tout à l'heure, il y a eu des commentaires, c'est pour ça que fait, je fais ce live avec vous. Vous vous inquiétez pour les écoles pour lundi. Alors, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Nous, à titre personnel, vous le faites ou vous ne le faites pas, vous avez le droit. À titre personnel, selon comment ça va se passer demain soir et durant toute la nuit. Parce que vous doutez bien qu'à la sortie des dires, ça va bouger tout de suite. Ça ne va pas attendre trois jours. Hein. Regardez comme ça a fait pour le premier tour. Les gens sont sortis De suite en fonction de ce qui va se passer dans la nuit de dimanche à lundi. On en a discuté entre nous, les petites, entre nous, à titre personnel, et on va leur prolonger, prolonger leurs vacances par sécurité. C'est-à-dire qu'elles resteront à la maison par sécurité. Des années que je vous préviens qu'il y a cette rivière de sang. Ça a commencé le 24 février, entre l'Ukraine et la Russie. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai demandé de réécouter. les deux voyances que je vous ai demandé de réécouter. Celle de novembre 2018 et celle de décembre 2018. Dedans, c'est marqué. Dedans, je vous l'ai dit. La peur n'évite pas le danger. Trouver les solutions avant que cela n'arrive, ça vous permet à vous de vivre mieux, de vivre plus sereinement et d'être non plus dans la peur, mais on va dire... C'est pas l'angoisse, c'est euh... plutôt un mot un mon... inquiétude, c'est tout. Mais pas... Ça ne va pas vous bouffer, ça ne va pas vous, vous torturer le, le cerveau ni la ni l'esprit. Voilà, merci de garder l'esprit clair. Régine, je te remercie. <rire> Beaucoup de Jiminy Cricket qui m'aident à trouver les mots que j'arrive pas. C'est génial. Donc, essayez de trouver une solution maintenant. N'attendez pas lundi matin. Trouvez une solution, voire même deux, trois solutions. Parce que vous le savez, que ça soit l'un, que ça soit l'autre, ça va péter, on le sait. Ça va être plus ou moins grave, plus ou moins grand, plus ou moins dangereux plus ou moins un truc de fou, mais il faut, faut s'y préparer. Et un proverbe dit, « Un homme averti en vaut d'eux. » Vous le savez, au fond de vous, vous n'avez pas besoin d'être de voyant, vous n'avez pas besoin de médium, vous le savez qu'il va se passer des choses. Les étudiants, ils sont en train de prendre tous les lieux, toutes les facultés, mais jusqu'à la Sorbonne. Jusqu'à la Sorbonne, qui, ils, ont, ils sont rentrés dans la Sorbonne, ils ont foutu le bordel dans la Sorbonne. Que ça soit lui, que ça soit elle, ils n'en veulent pas. Que ça soit lui, que ça soit tel, ça va être le bordel. Prenez les devants. Comme votre voiture, vous n'attendez pas d'être en panne pour aller faire l'essence. Vous allez faire l'essence avant. Bon, c'est un peu plus compliqué en ce moment, c'est très cher. Mauvais exemple. Ben là, c'est la même chose. Vous avez toute l'après-midi, toute la soirée et toute la journée de dimanche. Alors, la vidéo à écouter, il y en a deux. Il y a celle avec le fond rose du mois de novembre 2018, fond rose et noir, et il y a celle avec le pack de Marrakech où je, je fais le tirage euh, avec le tarot d'or en me posant les mois. C'était la première fois que je m'amusais à faire ça. Comme je vous ai dit, le temps, chez moi, c'est compliqué. J'ai essayé de, de le quantifier, d'attraper de, de, le temps. On, comme l'air, on ne peut pas l'attraper, le vent, on ne peut pas l'emprisonner. Ben le temps, dans, dans ma médiumnité, je ne peux pas le faire. C'est ce que je dis, Willy. Sans être voyant, il va se passer des choses demain. Pas besoin d'être voyant, c'est pour ça que je dis, quand je vous ai posé les cartes, je vous ai dit, je ne fais pas de voyant, je ne fais pas de médiumité, je vous fais de la lecture de cartes, juste la lecture de la carte, ce qu'elle représente, la carte individuellement, pour que vous preniez conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est comme ça, parce que beaucoup, beaucoup me disent, mais tu n'es pas inquiète et tout. J'ai dit, c'est pas que je ne suis pas inquiète. Je me pose des questions, mais je ne suis pas terrorisée. Parce qu'on devance. Après, vous allez dire, oh, mais toi, c'est facile, tu voyante. Oui, mais pour moi, je ne vois pas. Là, tout de suite, maintenant, je ne vois pas. Je ne peux pas vous dire. C'est un truc de fou. C'est ainsi. Donc voilà, c'est. Il va y avoir des choses. Donc, oui, pour, quand vous avez vu que oui, ça commence à courir sur les réseaux par rapport à la restructuration de l'école et tout ça, il faut vraiment que vous, que vous pensiez à arrêter de, de, de, de penser comme les autres également. La pensée unique, ça vient de qui L'envie unique, le désir unique, l'idéologie unique. On vous, vous rendez compte qu'inconsciemment, indirectement, sur les réseaux, quels qu'ils soient, on fait quand même de la pensée unique. Regardez. Vous êtes nombreux à dire, il faut aller voter, il ne faut pas faire de l'abstention, allons tous voter. Oui, une pensée unique. <rire> non, non. Faites ce que vous avez envie. Alors ça, je vais le mettre. Voilà. C'est le gros point d'interrogation, ce que tu viens de mettre, Elisabeth. C'est un très gros point d'interrogation. Parce que peu le pensent ça. Peu le pensent. Très belle phrase d'Isabelle, je la partage également. Blandine aussi. <rire> Blandine qui me suit depuis pas mal de temps, elle a compris comment je fonctionnais. Et merci. <rire> je ne suis pas difficile à comprendre. Hein. Je n'ai pas dit que personne n'a sorti. Attention, Marie, Marie Roux. J'ai dit que peu l'ont sorti, peu ont osé le dire, très peu. Il y a toujours, toujours une raison. Il y a toujours une raison. Et avec euh, mon groupe d'amis, on en est tous arrivés à cette conclusion, en fait parce qu'on discute beaucoup, on, on, on raconte beaucoup de conneries aussi, mais on a beaucoup de conversations sensées. Et chacun et chacune, avec des idées qui se rejoignent, mais qui sont différentes, chacun et chacune avec son mode de vie, chacun et chacune avec son éducation, on est arrivé à la même conclusion. Si. Si. Il y a cinq ans, il y aurait eu Marine Le Pen qui aurait gagné les présidentielles. Est-ce que, durant ces cinq années qui viennent de s'écouler, est-ce que vous vous serez éveillé Est-ce que vous auriez fait comme vous faisiez il y a plus de cinq ans en arrière, c'est-à-dire continuer à vivre sans vous poser plus de questions que ça, juste les, les questions essentielles. Mais pas les questions substantielles, les questions profondes. Est-ce que si Marine Le Pen avait été élue présidente il y a cinq ans, est-ce que nous nous serions connus, même virtuellement, et d'autres, c'était physique est-ce qu'on aurait eu ce côté de besoin de comprendre Est-ce qu'on aurait eu cette curiosité d'essayer de savoir Est-ce qu'il y aurait eu tous ces lanceurs d'alerte qui nous auraient permis d'aller creuser sur des questionnements qui étaient enfouis en nous Est-ce que nous nous serions tous trouvés ou retrouvés dans certains communauté sur différents plans, différents soient-ils Ben non. <rire> nous aurions fait notre vie. Certains plus avant-gardistes que d'autres sur la marginalisation auraient fait ça, mais on les aurait pris pour, encore une fois, des tarés si Marine Le Pen avait été passée, c'est-à-dire nous. <rire> qu'on a encore pointé du doigt qui maintenant ben, on ne nous pointe plus du doigt, on nous écoute et d'un coup on, ça met en questionnement les personnes on ne demande pas de nous croire, on leur demande de se poser les questions et d'aller vérifier nos propos et quand ils ont le courage la ténacité d'aller chercher ils s'aperçoivent que ben, c'est pas très con ce qu'on dit Alors, dans un sens, ça va, vous par... ça va vous choquer ce que je vais vous dire. Je suis désolée, ça va vous faire très mal pour certaines personnes. Et je m'en excuse d'avance, en toute sincérité, parce que je sais tout le mal qui a été fait pendant cinq ans, toutes les vies qui ont été perdues, toutes les vies qui ont été délaissées, les travails qui ont abandonné, les familles qui ont éclaté, tout dans je, tout le monde, des petits jusqu'aux grands, tout le monde. Mais merci de ces cinq ans, M. Emmanuel Macron. Vous avez permis à des millions de personnes en France, et merci à vos copains qui ont fait la même chose que vous. Donc, merci à eux parce que vous avez permis, grâce à vous tous, à des milliards d'êtres humains sur la planète de nous rendre plus intelligents que jamais, plus curieux que jamais, plus réfléchi que jamais, plus analystiques que jamais, plus avant-gardistes que jamais. Merci, vous nous avez appris à jouer aux échecs avec la vie. C'est pas beau dramatique. C'est terrible ce qu'on a vécu pendant cinq ans. C'est catastrophique selon les personnes. Mais si elle avait été élue il y a cinq ans, jamais il y aurait eu tout ça. Jamais il y aurait eu ce purée de voile qui a été enlevé sur des mensonges, sur de la corruption, sur du trafic, sur de la manipulation dans tous secteurs confondus, on ne se serait même pas intéressé un tant soit peu à la politique. On ne se serait même pas intéressé un tant soit peu aux finances de notre pays. On aurait continué notre petit bonhomme de chemin de plus en plus égoïstement, individuellement et personnellement. Ça nous a permis de nous ouvrir aux autres, d'écouter la peine des autres, d'essayer de trouver ensemble dans des communautés des solutions, ça nous a permis de nous rendre écologiques, économiques et humanitaires. Tout ça. Il y a aussi l'autre côté, le mauvais côté de la pièce. Il y a des personnes qui d'un coup sont devenues très cons dans leur vie. Ou alors il, est, il, est, il était peut-être déjà tous ces gens-là, mais peut-être, peut-être pas. Mais ça nous a permis de, de voir le visage de tout le monde en fait. Et c'est pour ça quand j'ai commencé la vidéo, quand bien même on s'est planté sur certains points, quand même on s'est vautré sur certains points, il faut le reconnaître, il faut arriver à l'avouer. Et le fait de le reconnaître et de l'avouer nous permet de grandir. Et de repartir dans cette connerie-là. Donc, quand on voit le chemin arriver, hop, ta, moi, je fais un détour, je prends le rond-point et je reprend... <rires> vite ce caillou-là. On nous a sorti un petit adage vendredi. Si à chaque pierre sur le chemin qui est devant toi, tu mets un coup de pied, à la fin, toi, tu as un pied qui est comme ça, mais le caillou devant toi, il n'aura jamais rien, il n'aura jamais bougé. J'ai bien aimé cet adage. Alors, je ne sais plus les termes exacts, mais ça faisait ça. J'ai kiffé. Donc, si tu as pas, et il y a une philosophie bouddhiste qui dit, si tu ne peux pas changer les choses, adapte-toi pour pas qu'elles te soient nuisibles. On s'est adapté. Mais regardez tout ce qu'on a réussi à faire. Regardez tout ce qu'on a réussi à faire. Voyez le côté positif. C'est catastrophique ce que je dis parce que je sais tout ce qui s'est passé, toutes les pertes qu'il y a eu humaines. Toutes les pertes financières, toutes les pertes dans les familles, dans tous les sens du terme. Mais regardez pour les personnes qui, vous là, vous êtes 880 là, à regarder en direct. Regardez tout le chemin qu'on a parcouru, positif et négatif. On s'est adapté à toutes les situations. Ça vous a permis pour certains d'apprendre à cuisiner, et ce, ça je le dis ouvertement, parce que quand je vois des personnes d'un certain âge, et je les respecte énormément ces gens-là, qui ont avoué, alors qu'ils n'arrivaient pas à avouer, qu'ils ont appris à cuisiner à leur grand âge. Des personnes qui se sont mis à la lecture et pas les romans harlequins, hein non, non. De la lecture de pensée, de la lecture de confiance en soi, de retranchement de soi, de se connaître soi-même, chose que je disais bien avant, bien avant. Je le disais régulièrement aux personnes qui venaient me consulter quand je voyais une séparation, je leur disais « mais prenez ce côté positif, mais comment voulez-vous que ça soit positif, on va divorcer ?» Mais c'est très bien parce que vous allez apprendre à vous connaître si telle est votre envie et votre désir de vous connaître. Je vais vous faire un petit topo. On est, on vient au monde, on est entouré de sa famille. Arrive l'adolescence, on se détache de sa famille un petit peu, mentalement, pas physiquement, mais mentalement, et on va s'attacher à d'autres personnes, des amis, et des amours. Ensuite, on rentre dans l'âge adulte. On se détache de sa famille physiquement, plus mentalement. Physiquement maintenant, mais on reste attaché mentalement. On change d'amis entre-temps, on change d'amour entre-temps aussi, parfois. D'autres non. Mais on rentre dans le bain du travail. On est toujours attaché pour l'instant, il y a toujours une attache. On fait sa vie avec quelqu'un. On est attaché physiquement, mentalement. Pendant ce parcours-là, est-ce que vous vous connaissez Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé seul, détaché mentalement, détaché physiquement à un moment donné Non, vous êtes toujours accroché à quelque chose. Le fait de se retrouver tout seul, c'est compliqué. Je sais, c'est dur mentalement et physiquement, c'est dur. Mais ça vous permet vraiment de vous connaître, vous, à titre personnel. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Alors des fois, ça fait du bien de couper court pendant une semaine, dix jours, parce que plus, il faut avoir la foi. Il faut avoir le courage de le faire. De ne pas avoir d'attache physique avec une personne et de ne pas d avoir d'attache mentale sentimentale avec une personne. Et, surtout, et se connaître, pas se retrouver, se connaître. Et ça, avant de rentrer dans ce tourbillon de conneries depuis cinq ans, c'est quelque chose que je disais à chaque fois que je voyais une séparation. À chaque fois. Et beaucoup d'entre vous ont écouté et ont fait des. Alors, ce n'est pas des retraites, parce que pas tout le monde peut partir en retraite dans un endroit, mais ont fait ce travail. Ils se sont retrouvés seuls et ont permis de comprendre qui ils étaient, ce qu'ils avaient besoin, en positif, en négatif. Donc, ces cinq ans, ça vous a permis de connaître une partie d'entre vous. Essayez de trouver toujours un côté positif à ce qui s'est passé. Sur le moment, c'est compliqué. Parce qu'on est dans le bain, on est dans le tourment, on est dans la peur, on est dans l'inquiétude, on est dans l'angoisse, on est dans la colère, on est dans la haine, on est dans la rancœur, on est dans la vengeance. Tout le monde, hein. je l'ai été, parfois je le suis encore, et vous aussi, celui qui n'a jamais été, qui me lance l'ordinateur tout de suite dans la gueule. Euh, pas tout de suite, j'ai dit après. <rire> Donc voilà. Donc merci. Merci, parce que ça m'a permis de vous connaître pour beaucoup d'entre vous. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes que je considère comme mes amis et des parents que je considère comme des membres de ma famille quand même. Parmi vous. Je vais mettre le témoignage de, de Willy. Regardez en cinq ans ce que ça lui a permis. Toute cette merde que l'on a vécue. Depuis cinq ans, je me suis découverte radiesthésiste et je me suis pensée sérieusement sur la lithothérapie. Quant à ma femme, c'est mise à fond sur les huiles. Alors oui, on a bien changé depuis cinq ans. Et des témoignages comme ça, j'en ai eu plein. Vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de messages qu'il y a eu. Je me suis mise à la lecture. Je me suis mise à cuisiner. Je me suis mise au jardinage. Je me suis mise à, à, à promener et ne plus aller dans les magasins ou dans les cinémas. Je me suis permis à écouter la nature. Je me suis permis à me retrouver. Je me suis permis... J'ai trouvé des communautés où je me sens plus seule, isolée et paria, ou entre parenthèses extraterrestre. Le mot, je l'ai choisi volontairement aussi. <rire> Donc oui, merci, merci. Donc oui, fallait, il fallait passer par ce cas-là. Et ça, c'est le bilan qu'on a eu avec notre groupe d'amis. On a tous valider ce point-là. Merci parce que sans, sans ça, sans lui, sans ce gouvernement, sans ces conneries, sans ces restrictions, sans ces impositions, sans tout ça, mon groupe d'amis, je l'aurais jamais connu. Mes amis, je les aurais jamais connus. Ces personnes-là que je respecte énormément, jamais je les aurais connus. Jamais, à aucun moment donné. Jamais j'aurais pu penser pouvoir aider autant de personnes grâce à mes prédictions. Jamais j'aurais pu penser pouvoir aider autant de personnes avec notre manière d'être dans la famille. Jamais j'aurais pu penser pouvoir vous éviter pour certains de vous foutre en l'air. Donc oui, merci. Merci de nous avoir fait subir autant de troubles et de torpeurs. Et jamais j'aurais pu imaginer pouvoir être manipulé encore une fois. Mais merci, merci. Alors, je le mets parce que c'est exactement la conversation, qu'on a terminé la conversation hier soir. C'est ce qu'on m'a sorti. <rire> c'est exactement ce que l'on m'a dit hier. C'est euh, ainsi. Et ça nous a permis également de voir euh, toutes les faces également de la nature humaine. Toutes. Il n'y en a pas que deux. Il y a plein de faces dans la nature humaine. Ça nous a permis aussi de nous rappeler que ben, la nature nous offre beaucoup de choses. La nature est présente pour nous. Et à nous de respecter la nature. Voilà. Donc, demain, la peur n'évitera pas le danger. Le danger il y sera, d'une manière comme d'une autre. le Danger il va y être. Maintenant, vous êtes avec des solutions, parce qu'on a tous une solution adaptée à chacun, à chaque mode, à chaque mode de vie. Faites en sorte de minimiser ce danger. Si vous avez peur pour vos enfants, vous êtes terrorisé pour vos enfants, angoissés pour vos enfants, la solution, vous l'avez. Tout simplement, vous l'avez. Et elle est logique. Alors j'entends déjà certains dire « Ouais, mais toi, tu travailles de chez toi, ça va être facile. » Oui, quand bien même j'aurais eu encore mon commerce. j'aurais pas été dans l'obligation de le fermer, mon commerce. Eh ben, j'aurais fermé le commerce. Oui, parce que tout dépend comment ça va se passer le lundi. J'aurais pas ouvert mon commerce. Ben, si tu veux, Léo, je l'ai dit, faites ce que vous avez envie. Vous allez voter qui vous avez envie et vous allez voter si vous avez envie d'aller voter. C'est ton choix. Je ne vais pas te jeter la pierre. Parce que je n'ai pas de pierre. Et mon ami s'appelle Pierre, je l'aime trop pour te jeter sur la figure. <rire> Il faut un yin et un yang. Il faut toujours un équilibre dans la vie. Les Chinois, les Asiatiques le représentent bien. Avec le blanc, un point noir, et avec le noir, un point blanc, l'équilibre parfait, l'osmose parfaite. Ne ré... Rémi, ne répond pas. Laisse faire. Laisse faire. Moi, j'aime bien la plaisanterie de Alain. <rire> j'aime bien. Jean B. <rire> Moi je l'appelle, j'appelle pas Jean N, c'est Jean B. <rire> Il se passera ce qui se passera. On ne peut pas... non obstant. Voilà, c'est non-obstant. Je vais vous la lire, la définition. Il faut que j'arrive à l'écrire. Alors, no, non-obstant. Non-obstant. No, non, alors, non-obstant. Oh, C'est dur à dire. <rire> sans être empêché par quelqu'un, sans s'y arrêter. Comment utiliser le mot non-obstant Signifie malgré sans égard à, sans se laisser freiner par, sans être empêché par quoi que ce soit. Exemple, nonobstant les conseils de mes professeurs, je vais arrêter mes études en dépit et malgré de. Définition de Larousse, nonobstant. Du nom et ancien français obstant, du latin obstant, anti-empêchant, sans avoir égard à, en dépit de, malgré. Nonobstant les obstacles, il faut poursuivre. Elle est très symbolique. <rire> et ça fait des jours que je l'ai dans la tête. <rire> C'est un truc de fou. On ne peut pas empêcher ce qui va arriver, positif ou négatif. Ce n'est pas parce que vous avez peur que cela va l'arrêter. Je le sais, j'entends, je le lis, vos angoisses, vos tourments, vos inquiétudes. Il faut poursuivre. On s'adaptera. Tout s'adapte, tout. La nature s'adapte, les animaux s'adaptent, l'humain va s'adapter. Pas dit de plier, attention, j'ai pas dit de courber les chines, non plus. j'ai pas dit de valider, non plus, je ne l'ai pas dit. On s'adapte. on trouvera des solutions. On réfléchira. On ne foncera plus la tête bêche comme on l'a eu fait dans certaines situations. On prendra le temps. On y réfléchira. On se posera. On discutera. On s'entraidera s'il faut encore une fois. Mais quoi qu'il arrive, arrêtez d'être en panique. Tout ce que ça va vous amener, c'est d'être angoissé, de bloquer sur les réseaux sociaux et de ne pas vivre. À être sur votre tablette, votre portable, votre ordinateur ou votre télé et de ne pas vivre. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup, malheureusement. Et encore une fois, attention Ce n'est pas parce que votre voisin fait comme ça que vous devez faire comme ça. Ce n'est pas une pensée unique, ce n'est pas une idée unique, ce n'est pas une envie unique. Chaque personne est différente, chaque personne pense différent, chaque personne aime différent, chaque personne respire différemment. Et chaque personne, le matin quand il se lève, va faire une quantité adéquate à son physique de pipi. On ne fait pas le même pipi, on ne fait pas la même quantité. <rire> Voilà. Et bien évidemment, en fonction de ce qui va se passer, si, si il doit se passer des choses énormes, eh bien, pourtant, vous savez que je ne suis pas pro-manifestation, je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour la haine, je ne suis pas pour la violence, mais nous serons sur le terrain. Voilà. J'en ai les larmes aux yeux. <rire> du coup. Et oui. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Alors, par contre, j'ai terminé cette vidéo parce que parmi vous, il y a une personne, et grâce à tout ce qu'on a vécu, qui m'a permis de reprendre goût à beaucoup de choses que j'avais mis de côté, dans mes recherches, dans ma curiosité, dans mon désir d'apprendre, parce que c'est pas parce que j'ai pas fait d'études que j'aime pas apprendre. C'est pas parce que j'ai pas fait d'études que je me cultive pas. C'est pas parce que j'ai pas fait d'études que je suis pas curieuse. Et c'est pas parce que j'ai pas fait d'études que je n'aime pas lire. Je suis dyslexique. J'ai des gros problèmes par moment d'élocution. J'inverse les mots. J'invente des mots. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe et de grand-mère. C'est une maladie. Une maladie qui ne se soigne pas. Selon le degré. Mon degré est tellement haut qu'il ne se soigne pas. Mais pour autant, pour autant, je lis énormément. Alors, je vais vous montrer un truc. Bougez pas. Hein. Ça, c'est les deux dernières fournées que j'ai reçues. <rire> Je prends au hasard, j'ouvre au hasard. Donc, j'ai pris cette page-là, de ce livre-là. La lettre N. Regardez, je ferme les yeux ici. Voilà. Je laisse le doigt dessus. Je fonctionne comme ça. Lorsque le noir ou la noirceur paraît, les sages disent que le soleil et la lune souffrent éclipse ou bien ils appellent cette couleur ténèbre et mort, à cause que le temps de sa durée est long et n'est point déterminé, cela dépendant de la qualité de la matière et la chaleur administrée. Ils nomment encore cette couleur leur plomb ou Saturne, et lorsque la putréfaction se fait, au hérin, lorsque la noisseur est passée, ils appellent leur argent vif, exhalé, comme l'as, Six trinités parées, leur or. Celle qui suit, la fleur de leur or, lorsqu'il vint une autre, il ferme. Enfin, il nomme la dernière le venin des, des teinturiers. Il appelle encore la tête de corbeau, autrement le laiton qu'il faut blanchir, c'est-à-dire lorsque la nuée ne paraît plus, ce corps dit être sans tête. On parle le nid du poulet. C'est l'œuf philosophique et le poulet et le mercure qui est dedans. Vous voyez Je prends au hasard tout le temps des pages, des livres. Et ça parle tout le temps Ça parle tout le temps. Il y a celui-ci. Au hasard Au hasard. À ce côté-là, ici. Dans le plan affectif, le taureau, on est rentré dans quel signe zodiacal, s'il vous plaît C'est pour vous dire comment il faut être vraiment, vraiment ouvert dans les symboles qui nous sont donnés. On est quel signe astrologique, s'il vous plaît Pardon. Voilà, merci. C'est comme ça tout le temps à la maison. Alors, sur le plan affectif, le taureau ou terre fixé provoque le désir, le sens de possession, forme attractive de l'égoïsme. Il tend à accroître les choses possédées. Sur le deuxième signe, dans la projection, le, la deuxième maison désigne la richesse et les acquisitions d'avidité. Dans le plan philosophique, la terre, fixe sous la forme du taureau, donne la continuité, la patience, la résistance, l'obstination, la fidélité et la lenteur à s'émouvoir. C'est pas un truc de fou C'est ici, attendez voilà. <rire> c'est comme ça tout le temps chez moi. Allez, on prend celui-ci. Oui, c'est ça, Marie. <rire> tu as trouvé. Allez, on prend le dernier. Allez, ici, on va prendre le début. Donc, post-face. Les plus populaires des alchimistes français ne fit jamais d'alchimie. Le fait est établi depuis l'abbé Villain et son histoire critique de Nicolas Flamel en 1761, est assi qui assit sa démonstration sur une analyse précise et documentée. Quoi qu'en ait dit, les générations d'hermétistes et d'hommes père d'Étis à Eugène Cancelier, en passant par Albert Poisson, Fulcanelli et Serge Hutin, il faut se résigner à l'idée que Nicolas Flamel, écrivain public et compiste, qui est né en 300, 1330 et qui est décédé en 1418, né au sein du musée des adeptes du grand œuvre, une figure invitée de toutes pièces. Donc là-dedans, tout à l'heure, je vais aller chercher qui sont ces personnages et qu'est-ce qui s'est passé durant ces dates, parce qu'il y a des choses. Allez, on y va, ça, ça va parler à certaines personnes. Les Sainte-Marie de la Mer. Oui, je suis taureau, oui. <rire> Pour ça, ça me fait encore plus rire. Allez, on y va. Ici. Le 25 novembre, la mer soulevée menaçait d'envahir le pays malgré la forte digue établie par le gouvernement en 1857. De mémoire d'homme, on n'avait jamais vu pareille hauteur de débordement des eaux de la mer ni les vagues si furieuses. On sonne le tocsin et tout le monde accourt à l'église. Les cantiques des, des Saintes Marie de la Mer sont chantées et les reliques de Saint-Bras qu'on opposa toujours avec succès aux envahissements de la mer et exposé sur le maître d'hôtel. Le saint sacrifice est offert au milieu des cantiques et des gémissements. Moins d'une heure après la messe, la mer, considérablement apaisée, rentrait dans son lit sans causer de désastre et l'orage était dissipé. » Est-ce que vous comprenez le message qui vient d'être lu là Le message, il est clair, il est net, il est précis, il est limpide pour ceux qui ont l'esprit très éveillé et avant-gardiste. Tout simplement, on est en train de vivre exactement à hauteur différente la situation. Restez dans des égrégores avec des solutions, je ne dis pas positives, mais avec des solutions. Laissez passer la tempête, laissez passer l'orage. Voilà. Je vais arrêter avec vous, je vais vous faire des gros bisous. Je peux pas mieux faire que de vous dire « Ayez foi en vous, écoutez-vous, écoutez-vous sincèrement. » Je n'ai pas arrêté de vous le dire. Ayez confiance en vous avant d'avoir confiance en qui que ce soit. Connaissez-vous vous avant de vouloir connaître les autres. Analysez tout le temps tout, réfléchissez sur tout, repartez en arrière, faites des recherches comme je vous ai Demandez de faire en début du live, ensemble on fait les choses. Avec des idées différentes, avec des conversations, avec des analyses, une vision différente. On arrive à se rassurer ensemble. Ce n'est pas en aboyant, ce n'est pas en publiant de la haine, ce n'est pas en publiant des propos injurieux, ce n'est pas en critiquant à longueur de temps parce qu'on a tous la même vision, on a tous la même pensée là-dessus, on est tous d'accord pareil énormément, pas tous, excusez-moi, énormément de gens, on est d'accord, pareil, mais c'est pas parce que tu vas le dire, oui, ça fait du bien, ça soulage, je l'entends, je le conçois, il y a pas de problème, mais le problème c'est qu'on dit que de ça, on entend que de ça, là en ce moment sur mes réseaux sociaux, tous confondus, il y a que le, que les élections, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, que ça, mais la vie c'est pas que ça, c'est pas que ça, oui, c'est, on est mené par ça, mais la vie c'est aussi autre chose. Alors là, s'il pleut chez vous comme il pleut chez nous, eh bien vous savez ce qu'on fait Si vous avez la capacité, si vous avez les, les, les matières premières pour faire, je n'ai pas la recette, je vais aller la chercher sur Internet. Je vais tenter les mousses au chocolat. J'en ai eu fait quand j'étais jeune, c'était une catastrophe, c'était immorable. Je vais tenter l'expérience aujourd'hui il fait pas beau, eh ben faisons des mousses au chocolat. Si vous avez tout ce qu'il faut chez vous, faites des mousses au chocolat. Et ensuite, sur VK, on se partage les photos de nos mousses au chocolat. réussi ou raté. <rire> du coup, on va, on, on va parler d'autre chose. Jusqu'à demain, jusqu'à demain soir, on va parler d'autre chose, on va faire autre chose, on va penser à autre chose. Ben, ça sert à rien, ça sert à rien de ramener la chose, ça sert à rien. C'est comme une femme qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte, c'est pas parce qu'elle va en parler tous les jours qu'elle va coucher imminemment. Émi non, est-ce qu'elle a dans neuf mois C'est con, hein Alors, <rire> c'est pareil. <rire> voilà. Moi, j'ai... voilà. Le, quand il ne fait pas beau comme ça, je cuisine énormément. Je fais énormément à bouffer. Je congèle beaucoup. Hein. Le congélateur, il, a, il en a pas plus. Il en a marre de me voir. Quand il voit le congélateur, il dit Casse « Casse-toi Casse-toi Il n'y a pas de place !» Il me fait. <rire> Donc, voilà. Allez. Tous à la pâtisserie cet après-midi. Faisons-nous plaisir. Et puis, voilà. Et puis, voilà. Allez. Moi, je vous embrasse, vous fais des gros bisous et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Positif ou négatif, je resterai là. Je ne serai pas toujours autant disponible qu'avant, mais je serai là. Et on fera de temps en temps, si vous voulez, on continuera à faire de temps en temps des petites vidéos comme ça. Voilà. Je vous embrasse. Bon après-midi. Et bon orage pour ceux qui sont sous l'orage, comme nous des gros bisous. Allez, à très très vite. Je vous donne rendez-vous dans le courant de la semaine prochaine. Bisous.